Ouais, c'est bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, nous n'allons pas nous mentir. Nous avons passé un mois de décembre absolument magnifique avec une Coupe du Monde footballistique. On a pu voir des pays réaliser des parcours absolument historiques. On va pas se mentir. L'Argentine, avec une équipe largement diminuée, réussit à remporter cette Coupe du Monde grâce à Lionel Messi absolument stratosphérique. L'équipe de France qui parvient pour la deuxième fois d'affilée en finale de la Coupe du Monde grâce à un Kylian Mbappé absolument monstrueux meilleur buteur de cette compétition. On a pu voir aussi le Maroc qui écrit l'histoire en devenant la première équipe africaine à atteindre les demi-finales d'une Coupe du Monde, mesdames et messieurs. On a aussi le Cameroun qui réalise l'histoire. Et oui, qui écrit l'histoire en fracassant le Brésil. Ce qui n'était jamais arrivé pour le Brésil, de perdre face à une équipe africaine. Alors, cette Coupe du Monde footballistique, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez kiffé, que les émotions ont été absolument joyeuses pour tout le monde. Parce que là, la Coupe du Monde qui nous attend n'est pas du tout footballistique. Et non vous savez ce qui s'est passé il y a bientôt un an. Vladimir Poutine, alias Poutine, l'ours, le montagnard, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, ni aux pieds, il marche pieds nus dans la neige. Vladimir Poutine a menacé la planète entière. Il a dit qu'il avait des choses à régler avec l'Ukraine. Nous, on pensait que c'était des négociations, des conversations. Tout ce qui se finit en Sion, mais en fait, ce sont des bombardements. Il a organisé une boîte de nuit géante en Ukraine. Et c'est lui le DJ, mesdames et messieurs. Et au lieu d'envoyer des sons pour que les Ukrainiens puissent danser, il envoie des bombes. Oh là là Mais Vladimir Poutine n'a aucune pitié. Nous avons pu voir aussi que Zelensky n'était pas du tout prêt à accepter les conditions de, Zé, de Poutine, Zelenin euh, veut euh, se battre jusqu'au bout, Poutine veut les conditions euh, qui, euh, je ne sais pas, sortent du chapeau. Dans tous les cas, il y a la Russie qui dit « Ouais, non, on se bat pas pour rien ». Il y a l'Ukraine aussi qui dit « Ouais, non, on se bat pas pour rien ». Donc là, il y a chacun qui a pris son camp. On a pu voir que les Américains sont du côté ukrainien et on a pu voir que du côté chinois, ça joue gauche-droite. Ouais, un peu on peut en l'Occident. Ouais, un peu on peut en la Russie. Donc, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Mais tout ce que nous savons, c'est que cette coupe du monde, cette fois-ci, elle ne va pas nous faire plaisir comme la coupe du monde que nous, que nous venons de vivre. Ah non, non, non. Là, ça ne va pas être des Lionel Messi, des Mbappé qui vont courir. Non, non, non. Ça va être des missiles, des je ne sais pas quoi. Tu vois, comme Mbappé, il court, le missile, il va beaucoup plus vite. Hein tu vas voir la coupe du monde que nous allons avoir. Vous allez voir il y aura des commentateurs. Oh là là, alors là, le missile qui arrive, le missile qui arrive sur le terrain, il oh, but. Et voilà, le pays, Intel, n'existe plus. Voilà, c'est comme ça, le missile, euh, vraiment, lorsqu'il est lancé, il atteint toujours sa cible. Hein? Franchement, on va pas se mentir. Combien de buts en Ligue des Champions pour ce missile hein? Franchement, c'est absolument génial Voilà, donc, euh, cette Coupe du Monde que nous allons voir, elle va être totalement différente, hein, bien sûr. Nous allons voir des équipes euh, ça va pas être 11 joueurs hein. Ça va être des milliers euh, de, de joueurs qui vont arriver Et euh, commencer à mitrailler Et on va même nous demander à nous de participer à ça Alors moi, sachez que je vais commencer euh, à fuir euh, Je ne sais où pour l'instant Mais dans tous les cas hein, La coupe du monde qui arrive là Oh, Ça va pas être pour qu'on puisse dire Allez, allez, non ça va être pour qu'on ah, au